Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous asseoir dans sa maison, dans sa présence, et de pouvoir chanter les chant de Sion de tout notre cœur, comme l'exprimons devant son trône de grâce, car jusqu'à ces jours, c'est le temps de la grâce où le sang est encore là sur, sur l'autel, que la miséricorde est encore manifestée. Le pardon est encore là, celui qui euh, s'approche de lui et qui s'humilie de tout son cœur et qui demande réellement un pardon au plus profond de son âme, le sang est encore là sur le trône, parce que le sang a été versé pour que nous puissions obtenir réellement le pardon comme la Bible le fait, savoir que le sang de taureaux et les boucs qui, dans l'ancienne alliance, étaient aussi versé pour que l'homme qui avait le péché pouvait arriver à pouvoir venir et aussi apporter ses, cet agneau et maintenant confesser ce péché alors l'agneau était égorgé et le sang euh, sortait gigler effectivement et là a été recueilli et là parce que le Seigneur lui-même dans ce principe, il avait dit que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon il faut donc que le sang puisse être aussi répandu pour que le pardon soit obtenu. Et c'est pour ça que les Saintes Écritures nous montrent comme lui-même. Il a dit, oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu, au oh Dieu, pour faire ta volonté. Il a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait de ce monde, pas de mes dames, mais il est monté là-haut. Pour entrer dans le lieu très saint, non pas avec les sang, des taureaux et des boucs, parce que les, tentes, les sangs des des taureaux et des boucs ne pouvaient pas ôter le péché de l'homme. Certainement quand l'homme confessait ses péchés, il partait, il regrettait, mais ah, vous savez cette cette racine était toujours là, et ce même homme pouvait réellement aussi revivre, refaire effectivement la même chose, parce que ce désir de pouvoir toujours faire la chose était encore ancré en lui. Et lorsque lui, il monta là, dans le tabernacle qui a été dressé par Dieu lui-même, comme les écritures de le montrent, le Seigneur appela donc Moïse dit, viens sur la montagne, je te montrerai effectivement de quelle manière les choses doivent être faites. Et quand il descendit, il lui dit, aie eh bien soin de pouvoir réellement reproduire selon le modèle qui t'est montré là-haut. Ainsi donc, il est monté dans ce tabernacle-là qui a été construit par Dieu lui-même et qu'il est allé au-delà du voie dans le lieu très saint. Et dans ces lieux très saints, il n'est pas entré avec le sang des torus et des boucs, mais il est entré avec son propre sang. Amen. Et en entrant dans cela, dans cet endroit, il a obtenu réellement aussi une rédemption éternelle. Pour que nous qui pouvons aujourd'hui, c'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser cette grâce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir accorder à l'humanité, à l'homme, effectivement, parce que dans le livre de Jean, un Jean, je crois qu'au chapitre 2, il est parlé aussi, effectivement, de, de cela, de, de ce, ce pardon que le Seigneur a obtenu, en réalité, pour nous, mais nous montrant aussi jusqu'à quelle, à quelle dimension cela a été comporté dans un Jean au chapitre 2, je pense que c'est cela. Je, un Jean au chapitre 2, verset, verset 2, il dit, « mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, il a réellement versé son sang, pour que chaque être humain qui est sur la terre, s'il si peut arriver à pouvoir réaliser aussi qu'il a besoin de ce sauveur et qu'il a besoin de ce pardon, comme la Bible le démontre et le dit aussi, le <coughs> salaire du péché, donc le salaire du péché, lorsque tu vis comme un pécheur, lorsque tu vis dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais les dons gratuits qui est de Dieu, que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. Amen. Donc nous travaillons pour pouvoir mourir à la fin. Mais ici Dieu te dit, mais pour ça tu ne travailles pas. Il dit, venez donc acheter, évidemment. Vous Amen. vous souvenez de cela, non Sans argent. Amen. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent. Tu peux venir. Et il te donne Amen. gratuitement. C'est donc réellement. Tu as besoin et qui est nécessaire pour toi. C'est donc le pardon de ces péché, comme aussi l'écriture du monde dans le livre des Hébreux. Et puis nous prendrons là dans l'écriture. D'abord, Hébreux, ici, je pense que c'est au chapitre 10, je pense, dans le livre des Hébreux. Nous lisons cela. Que le Seigneur te bénisse richement, mon précieux frère. Bon. Il te bénisse, mon bénévole. Pour la voilà, parole. Hébreux, chapitre 10, nous lisons ici. Regardez très bien. Il dit ceci.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 Et le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est ce qui est merveilleux, frères et sœurs, de voir. Car la Bible est la vérité, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est vraie, tout ce qu'elle déclare est vrai. Il dit il est vraiment impossible que le sang des taureaux et des boucs puissent ôter le péché. Donc, on pouvait les offrir même des milliards et des milliards de fois. Le péché de la personne était et personne n'était toujours esclave dans cela, parce que aussi longtemps je ne pouvais pas ôter, cet homme a toujours ses désirs de pouvoir, il va pouvoir faire ces choses-là, partir et puis, il parle bien, il parle bien. Oh, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de cette char de péché C'est vrai, non C'est quand je vais faire le bien, le mal s'attache à moi. Je vais apporter le tour ici, je parle, je assez effectivement, mais quand je sors de là. Vos paris. Comme les sang de taureaux de l'époque ne peuvent pas ôter le péché. Alors, nous lisons maintenant au chapitre 9 des Hébreux, je pense que c'est cela. Chapitre 9 des Hébreux, verset 11, donc juste à côté du chapitre 10. Là, il nous dit ceci Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens venir. Il a traversé l'éternel le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Gloire à Dieu. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant nous réalisons que jusqu'à ces jours, c'est une grâce, effectivement, de pouvoir voir que, oui, le sang est encore sur l'autel. Là, ce trône, c'est encore le trône des grâces que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi nous accorder dans ce temps, jusqu'à ce jour, effectivement, et quiconque réellement s'approche de lui doit croire qu'il existe, qu'il est le remunérateur de ce qu'il recherche. Et aujourd'hui encore, il, il pardonne le péché. Aujourd'hui encore... Il ramène effectivement. Aujourd'hui encore, il parle encore. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, « Aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Jamais on peut s'habituer à Dieu. Jamais on peut revenir effectivement dans les habitudes avec Dieu. Ceci n'est pas possible. Quand les habitudes s'installent en vous, ce que Dieu n'est plus là. Amen. Vous savez pourquoi Parce qu'il dit, « Mais puisque je vis, vous vivrez aussi. » Le jour où votre cœur cessera de pouvoir battre, effectivement, si vous êtes mort. Donc, pour que vous savez que vous vivez, effectivement, votre cœur est en mouvement continu. Nous devons réellement, à chaque moment, nous examiner aussi, et aussi nous poser la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. Peu importe, comme notre précieux frère l'a dit, effectivement, les pressions qui peuvent être sur... Sur vous, que ce soit dans la journée, dans la nuit, partout où vous passez, toutes ces pressions-là qui viennent, le but exact, c'est de pouvoir toujours vous distraire dans l'esprit en rapport avec les choses de Dieu. Vous devez savoir que nous sommes dans un monde où le combat est vraiment déclaré. Je crois que c'est notre soeur qui, ou notre frère qui avait chanté ce cantique. Nous avons déclaré la guerre aux démons et à tout péché. C'est sûr et certain que lorsque tu veux vivre comme Dieu le veut, alors tout l'enfer aussi se déchaîne contre toi. Le monde et l'environnement dans lequel tu te trouves devient aussi réellement un gris contre toi et c'est la guerre qui se déclare. Donc, ne te décourage pas, même si au travail tu as un lourd dossier ou de lourd fardeau qu'on t'aimait effectivement, on dira, ah, frère, j'essaie, je travaille beaucoup, mais les temps pour lire la parole, je n'en ai pas. Satan a eu à pouvoir avoir la victoire sur toi. Parce que son objectif c'est quoi C'est d'éloigner d'avoir le temps de lire cette parole. Amen. Vous savez, vous trouvez cela comme si ses frères ils racontent des âneries. Pardonnez-moi que Dieu vous accorde la grâce. Regardez très bien, frère et soeur. Lorsque Moïse a été repris, le Seigneur vint vers Josué et lui dit, dans l'ancienne alliance. Moïse, mon serviteur, est parti ainsi, ainsi, ainsi. Vous vous souvenez, non alors ah, il dit, mais voilà, dit, tout lieu, était bien ainsi, ainsi, il dit, mais voici ce que je t'ai dit. Mais dites ma parole jour et nuit. Pour quel but Il dit, c'est ainsi donc que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Oui. C'est une grâce que Dieu nous donne, mon frère et ma soeur de pouvoir réellement avoir sa parole entre nos mains, comme vous le savez aussi. C'est une arme que nous avons et il faut qu'on sache effectivement comment s'y utiliser. Vous pouvez négliger tout autre chose, mais jamais négliger le temps que vous êtes censé pouvoir donner à votre Dieu. Peu importe même ce que l'environnement ou le milieu, parce que tout doit se mettre contre la parole de Dieu. Vous vous souvenez, au temps de Daniel, hein, ce que le décret qui avait été pris, il dit il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut invoquer ici pendant ce laps de temps, ni prier. C'est une que de ben effectivement, le Dieu de ce de roi, effectivement, aussi là. Alors, tous devaient prier, tous devaient prier leurs genoux, sanctuaires, Dieu m'a dit, mais il ne faut même pas prier pendant ça, donc on doit simplement prier, c'est Dieu là, pas l'autre Dieu. Qu'est-ce que Daniel fait La Bible nous dit que, comme à son habitude, qu'est-ce qu'il avait trois fois pendant le jour où il priait son Dieu Il ouvrit grandement la fenêtre. Où il le faisait, pas parce que pour que tout le monde sache ce qu'il prie. Non, il a toujours fait pour se tourner vers Jérusalem. Malgré que les décret du roi était là, malgré que la pression était là pour pouvoir l'intimider. Parce que, si vous lisez très bien les Écritures, qu'est-ce qu'on visait effectivement dans ces décrets royaux ce n'était pas les satrapes. Faites attention, frère et Peut-être toujours attention, mon frère. Pour que vous puissiez aussi, il faut que vous changiez dans votre façon d'être. Qui est-ce qu'on visait à ce moment-là C'était pas les satrapes ou les magiciens ou tout ce qui était à la cour royale. Non, ces hommes-là qui étaient contre Daniel, effectivement, sont allés voir le roi. Il dit, oh, roi, viens tellement, il dans ton décret comme ça, comme ça. On visait qui On visait Daniel, le croyant, le serviteur de Dieu. En l'occurrence, vous. Toutes les lois qu'on prend dans nos pays, ici, dans, dans l'Europe, partout, c'est pas contre les autres, non. Tout cela, ils sont bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est contre vous. <rire> c'est sûr et certain, ça, frère et soeur. Mais c'est vrai, ça. Vous savez, juste un petit témoignage, parce que je vais rentrer dans le cerveau tout à l'heure. Un petit témoignage, il vous gloriez à notre jeune sœur ici. Elle va à l'école comme tout le monde. Il porte bien, ça jupe contre tout comme tout le monde, effectivement. Ça jette personne, c'est un vêtement normal, ça vrai, non Bon, alors qu'est-ce qui se passe C'est que il a donc un responsable, c'est la section, effectivement, il doit faire un stage. Bon. On dit, bon, voilà, mademoiselle, pour pouvoir faire un stage ici, il faut que tu puisses porter les pantalons. Évidemment, <rire> Et alors, bon. Elle fait comprendre que. J'ai un petit problème pour cela. Parce que depuis quand même mon enfance, cette chose-là n'est jamais montée sur moi. C'est toujours euh, la jupe, parce que je me sens euh, fille, femme dans la jupe. Et quant à monter cette chose-là, je ne sais même pas comment la faire monter. Et si je la fais monter, je ne sais pas comment je le sais. Alors je crois que, pour quand même, parce que, pour ou pour bonire, comme vous savez, c'est pour garder nos bébés, pas garder le bébé, quoi. Et alors, on a appelé donc sa maman pour qu'elle vienne, et pour qu'on lui fasse un peu comprendre, peut-être que bon, dans la vie de l'enfant, il y a eu une situation, maman, est-ce qu'il y a eu problème, effectivement, pour que l'enfant ne puisse pas faire monter le pantalon? Maman dit, depuis que mon bébé est né, il n'a toujours jamais monté des pantalon, il a toujours porté du jupes. Alors, mais pourquoi, en fait, effectivement, fait cela, je ne sais pas ce que nous sommes des croyants et dans la Bible, alors notre soeur, je crois qu'il lui a dit, dans l'héthéronome, l'héthéronome, où il est écrit, effectivement, qu'une femme, une femme ne peut pas porter de vêtements drômes, je crois que c'est cela, hein, l'héthéronome, je suppose qu'ils vont peut-être le trouver ensemble, je pense que c'est ça, chapitre 23, je pense que c'est cela, hein, pardon, 22, nous y sommes, 22, verset 5, il dit, de Théodome, chapitre 23... Pardon, 22, pardon. c'est très parce que c'est... 22, verset 5, il dit... « Une femme Amen. ne portera point un habillement d'homme. » Et un homme Amen. ne mettra point des vêtements de femme. » Car quiconque fait ce chose est en abomination à l'éternel ton Dieu. » Alors, vous savez, l'école dans laquelle se trouve notre jeune sœur Gloria, c'est une école... Catholique. Donc, dans le monde entier, quand on parle des croyants, des chrétiens, faites toujours attention, j'ai toujours dit, même si quelqu'un rentre ou sort, notre frère, il s'occupe de tout. Frère, il je voudrais aussi de temps en temps que tu fasses de tout ici. Hein, donc, tu viens ici, tu rentres là, pour pouvoir voir si quelqu'un est dans le besoin. De manière à ce que personne ne s'occupe de quoi que ce soit, mais toujours ici, et les oreilles bien ouvertes. Dans le monde entier aujourd'hui. Que ce soit chez les musulmans ou je ne sais pas où. Ou... Quand on parle des chrétiens, on voit directement les catholiques. J'ai reçu dernièrement un, un courrier qui venait en fait dans les cas de l'Iran. Il y a un, un, un pasteur qui est là-bas qui s'appelle Joseph. Je pense que ça un Iranien donc qui a eu à pouvoir seigneurs comme ce personnel, personnel et qui aussi là-bas répand aussi l'évangile là-bas. Et alors là, là, là, là on l'a emprisonné parce que il y a un problème chez eux là-bas. Il dit, on ne peut pas d'abord dit mais toi, tu es condamnable parce que tu as abandonné la religion de tes parents. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il est en prison. Alors, on m'a envoyé aussi l'email pour pouvoir prier pour, pour lui parce qu'on veut déclarer en fait sa sentence pour qu'il soit en fait... Euh, euh, tué, effectivement, parce qu'il dit, chez nous, en Iran non, on ne peut pas accepter en fait le christianisme. Tu es, tu es musulman tu es musulman, tu es né musulman, tu vas vivre musulman, tu vas tout faire musulman et tu mourras musulman, c'est une obligation. C'est ça en fait, la religion musulmane. Mais Dieu n'a jamais obligé. Hein. Amen. Que c'est lui qui a soif. Qu Mais là, tu es obligé de boire. Même si c'est ça le bois. Parce que c'est la religion islamique. On ne me dira pas le contraire, c'est comme cela. Mais avec Dieu, tu as les livres arbitres. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi la liberté. Amen. Mm -hmm. Alors voilà que lorsqu'on m'a envoyé cela, il y a une dame, une juive effectivement, qui se trouve en Suisse, parce qu'il a aussi envoyé une lettre que j'avais su effectivement là. Alors il dit, quand je vois ce qui se passe, comme j'ai entendu au niveau de l'Iran, effectivement, je voulais quand même intervenir pour écrire, montrer effectivement que, combien effectivement cette situation est tellement déplorable, et puis il écrit pour montrer effectivement qu'il faut qu'on intervienne en priant pour que cet homme-là, ce frère-là qui est là-bas, ce croyant, puisse être libéré. Et puis il fait l'assertion, c'est-à-dire qu'il écrit vers l'Iran, mais on s'étonne effectivement, alors que c'est un chrétien, pourquoi en fait le Vatican ne fait rien et ah, c'est un prédicateur enfin, même, qui est quand même et eh, qui sert Dieu. Pourquoi est-ce que le Vatican, l'Église catholique ne fait rien, plus c'est un chrétien Donc que ce soit pour les juifs et pour tout le monde, quand on parle de chrétien, on fait référence à qui À l'Église catholique. Vous comprenez Donc si cet enfant s'est trouvé dans cette, dans cette école-là, on est catholique, ça veut dire qu'il est école où on croit en la Bible. C'est vrai ou pas Et voilà que, quand on montre effectivement cela à la dame, qui était là, évidemment, parce qu'il a un alors on dit, oui, mais, euh, c'est que la Bible dit, puisque nous sommes des croyants, alors on va le pantalon. Oh là là là là là là là là Et elle dit, mais nous aussi, nous sommes des croyants, nous sommes aussi des chrétiens. Mais je porte des pantalons. Alors elle dit, mais, si, Dans les Saintes Écritures, pour nous, ce n'est pas comme ça. Nous, quand la Bible dit, nous croyons. Amen, nous, ce n'est pas une religion, mais nous croyons ce que la Bible dit. Nous voulons nous conformer à pouvoir obéir à ce que le Seigneur dit. Nous ne sommes pas des légalistes, parce qu'on peut dire, oui, maintenant ils sont des.. détenus. Nous sommes des croyants, Amen. conduits par le Saint-Esprit, nous montrant ce que nous devons arriver à pouvoir agir. Alors maintenant, on maintenant, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La dame s'est sentie vexée. Donc, vous voulez me montrer moi, que vous vous croyez plus là-bas, que nous... Allez, je vois que la sœur dit non. Vous nous avez posé la question. On, nous avons montré effectivement que pourquoi est-ce qu'aucun pantalon n'est jamais monté sur ma fille. Vous vous souvenez, je vous ai raconté ici, les témoignages ici. Nous prenons un peu de temps aujourd'hui. Les témoignages de notre jeune fille ici, euh, Angélique. Vous vous souvenez, non? Amen. Depuis sa enfant, en effectivement, cet enfant, Angélique dans l'école maternelle, je pense. Oui, maternelle, avec euh, vous savez comment on les habille, papa et maman, depuis que l'enfant est né, toujours robe, oh effectivement, et jupe, l'enfant vient à l'assemblée. Vous pensez que nos enfants, quand ils viennent ici, ils n'écoutent pas Ils écoutent. Que oui. l'enfant que vous voyez ici, si ça rentre quelque part, ça demeure au plus profond. Oui. Arrivé au moment, effectivement, où elle a pu faire un petit besoin dans son.. Vous comprenez ça oui. Alors ben, à l'école, comme tout enfant, effectivement, la monitrice prend l'enfant, effectivement. Il dit bon, on va te changer comme dans les, dans les habitudes, dans toutes les écoles. Maintenant, on ne passe pas beaucoup, juste seulement pantalon, training. Et on ouvre la moine, parce qu'on devait la changer. On ouvre la moine, on prend le pantalon, on l'amène vers Angélique, petite comme ça. On dit bon, mademoiselle, allonge-toi, on va te changer. Quand elle s'allonge, elle voit simplement un pied d'ici qui est cousu, un pied là, oh non, non, non, non, mais j'ai voté. Madame dit, mais qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce qui se passe Y a-t-il un serpent ou une souris Ou un rat Non, non, non, non, l'enfant a tapé, il a commencé à pleurer, à crier, effectivement, madame dit, mais qu'est-ce qui ne va pas J'ai dit, j'étais frappé, non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce que j'ai amené oh, aussi que tu as en main, madame. Qu'est-ce que j'ai jamais Jamais pantalon n'est monté ici. C'est une fille, hein? C'est un enfant ici, hein? Jamais pantalon n'est monté ici. Il dit, pardon? Jamais? non, non, non, non, non, jamais pantalon n'est monté ici. Toujours je chute. Vous connaissez la suite, non? La petite est rentrée chez elle à la maison comme elle était, sans pantalon sur elle. Petite, hein? Non, Vous savez que cette monitrice-là, je crois que c'est un qui est venu ici à l'Assemblée, était hein? assise à par un chute. Ah, j'aime ce... que Dieu bénisse cet homme. Oui, Et un rat, c'est une détermination dans laquelle, Vous savez, beaucoup seront jugés. Hein? Mm. C'est sûr, ça. Amen. Et alors, maintenant, qu'est-ce <rire> qui se -ce passe C'est le ce responsable de la section qui dit, donc là, il a moins dit, vous pensez faire Non, non, C'est comme cela que... Nous avons élevé nos enfants, et puis bon, ils prennent aussi, son, ils ne se sentent pas obligés. Ce n'est pas comme des autres qui. Maman dit, Dieu nous demande de pouvoir, parce que nous venons ensemble ma fille habille-toi bien, jupe. Et puis, la femme regarde bien, maman, oui, oui, oui, je vais faire, oui, oui, oui. Elle prend bien la jupe le matin, elle le porte bien, dans son cartable là. Elle prend le pantalon, là, et la met dedans. Elle arrive à l'école, dans la classe, elle en entrer dans l'école, effectivement, à la toilette. L'enfant prend la jupe, met de côté, et le pantalon, nos enfants, ce n'est pas comme ça que Dieu attend. Ce qu'il attend réellement que vous compreniez d'abord pourquoi ces choses vous ai demandé. Pourquoi effectivement nous servons Dieu, nous ne devons pas entrer là-bas. Alors maintenant, bref on n'est pas assez longtemps. La chose était que, bon, la dame a dit, bon, mais écoutez, allez quand même réfléchir. La sœur et l'enfant sont rentrés à la maison. Alors je lui dit, mais pour moi, pour que cet enfant fasse maintenant les stages, il faut qu'il porte les pantalons. La sœur rentrait avec l'enfant à la maison et puis maintenant les moments s'approchaient, et dire, la dame n'était pas tranquille parce que là maintenant elle s'est sentie comme si on l'avait vraiment visité de comme une guerre de religions alors que nous n'avons pas de religion. Nous n'avons pas de religion. Nous sommes des croyants de la Bible. Amen. Et parce que j'entends les gens qui disent moi nous, nous est êtes-vous les bradamistes Non. non. Je, je, je, moi je ne suis pas bradamiste. Jamais je célèbre la vie. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Et mais nous aimons William Branham parce que c'est un véritable Amen. prophète de Dieu. Amen. Et la parole qu'il a portée. C'est vraiment le message du est du soir. Amen. Ça, nous croyons. Amen. Mais nous ne suivons pas William Branham. Nous suivons la colonne de feu. Amen. Amen. Et c'est la vérité, ça. Amen. Amen. <rire> nous marchons avec lui, nous croyons en toutes les prédications, parce que cela est tiré de la Bible, effectivement. Mmh. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu par la Bible, non mmh. mmh. C'est comme ça que les apôtres ont été, non mmh. ouais. Donc c'est comme cela. Apporte-moi les manuscrits qui sont restés là-bas, n'est-ce pas vrai? Amen. Et nous y sommes. Mmh. Alors ainsi donc, alors à ce moment-là, à partir, et la sœur rentra donc à la maison avec l'enfant, j'avais reçu un appel, effectivement, je rentre pas dans détail. Et puis le temps arrive que la dame, non, invite l'enfant, et s'il est passé, c'est que... Le problème est devenu maintenant l'œil de la dame sur l'œil de l'enfant. Elle peut aller à l'école effectivement sans problème. Et puis bon, il faut que tu viennes parce il faudra les jours des, des, des, des stages approchent. Mais il n'y a pas qu'elle à l'école. Il y a d'autres. Alors oui. bon, elle dit, bon, pour que tu fasses le stages, tu dois signer l'accord pour les règlements. Oui. Tu dis vas signer l'accord, il demande tous les papiers de règlement. Oui. Et puis tu dis, mais je veux vraiment cela. Et elle est partie. Il donne le, le, le règlement, prêtez bien attention à cela. Hein? Alors la dame maintenant, euh, voir Gloria qui vient, avec autant de respect toujours, et puis c'est bien là, il dit, mon Gloria, tu veux faire les stages? Oui madame, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Bon, tu es d'accord vraiment? Il dit, mais je suis d'accord de pouvoir réellement faire les stages. Tu connais les règlements? Il dit, je connais les règlements madame. Et il faut signer d'abord, il n'y a pas de problème, donne-moi le papier possible. Alors, ce que j'avais dit à elle, qui te donne le papier et puis que tu viens. La dame s'assied, il fait sauter le papier, règlement. règlement, et est très bien, frère de ça, pour que vous puissiez comprendre que toutes les lois qu'on fait, Satan cherche à pouvoir vous désarçonner. Mmh. Mmh. Ne jouez pas, ne soyez pas, en pensant que tout... Non, non, non. L'objectif véritable, c'est vous qui croyez la parole de Dieu. Vous mmh. l'avez vu avec Mardongé ce matin. Regardez ça. Maintenant, la dame s'assied, elle prend bien la feuille des règlement qui était là, bien tapée, et puis la place pour que l'élève signe, et puis le professeur signe aussi, elle était là. Au lieu de pouvoir laisser cela, elle prend un stylo. Elle ajoute effectivement, les règlements, il n'y avait pas dit porter les pantalons. Non, non, non. Elle ajoute, et je suis obligé de porter. Les... Je vais vous montrer ça, j'ai dans mon dos. Et je suis obligé de porter les pantalons. Non. Quand elle m'a ramené la feuille, je regardais la feuille, j'ai dit. Et si on voit bien cet appel à la machine, que voilà ce qu'elle avait fait signer pour aller en fait au stage, il n'est pas dit que vous êtes obligé de porter les pantalons, parce que ça, madame, elle, elle a eu à pouvoir ajouter par les stylos. Donc la guerre est déclenchée qui entre madame et l'enfant, parce qu'il voit que l'enfant veut obéir à la parole de Dieu. Et ce se sens, viser même en soi même. Vous savez, quand on est une lumière, les ténèbres vont se battre pour arriver à pouvoir vous étouffer. Mais bien sûr, Satan cherchera par tout le moyen de vous mettre dans des conditions telles que la joie et les ailes que vous avez pour Dieu. Que ça soit complètement nettoyé. Bref, quand l'enfant est venu dans mon bureau, j'ai dit, ah, je voyais les tactiles de l'ennemi. J'ai dit écoute ma tu recopies simplement ce qui est en texte. dactylographié. j'ai reconnu que j'ai eu les règlements, ainsi de suite. Et là où elle voilà, a continué avec les stylos, la bille qui. Et je suis obligé de porter les pantalons. Tu ne l'écris pas. Mais tu écris simplement et tu signes en dessous après d'avoir recopié cela. Tu veux faire les stages, donc. Et puis il est allé effectivement pour cela. Le reste ne veux pas rentrer dedans. Mais Dieu est merveilleux Amen. parce que Dieu prend le contrôle et c'est vrai. Donc, nous réalisons une chose. que Ce que Satan vise, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais il vise ceux qui cherche à pouvoir réellement croire à la parole de Dieu et qui désir de pouvoir réellement de tout leur cœur se donner à Dieu, il fera tout ce qu'il a envie de pouvoir faire. Pour arriver va pouvoir vous décourager, vous mettre tellement à, à une situation telle que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir aussi avoir la joie de pouvoir réellement aussi le servir. Nous allons prendre le psaume au chapitre 103, ou 3 ce matin que nous voulons lire ensemble. Psaume au chapitre 103. Hmm. Somme 103 Les hommes, à partir du verset 1, cela Somme 103 Mon homme bénit l'Éternel Et tout ce qui est en moi bénit son salut Amen. Mon homme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Précieux Sauveur, ce matin nous voulons te dire encore merci. Que la grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta présence et nous implorons ton soutien, ton secours. Nous vivons réellement pour toi et nous voulons vraiment te servir encore en cet instant. Oh Dieu, accorde-nous la grâce d'être vraiment un peuple qui t'appartient accordons encore la grâce d'avoir un cœur vraiment ouvert, Seigneur. Que tu daignes nous parler encore aujourd'hui, béné mes père Saint, nous insouis. Parce que nous voulons réellement apprendre de toi. Nous voulons vraiment te servir selon ta parole à toi, béni, mes père Te plaire dans toutes choses, mon Père. Et t'être aussi reconnaissant pour tout ce que toi tu es pour nous, ce que tu fais parmi nous. Toi, oh, j'ai retenu à toi encore ce matin. Je remercie pour tout ce que tu fais, mon béné mes père Saint, Merci pour ta bonté. Nous avons ainsi prié pour nos saints Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci mon Cet homme, comme l'Écriture nous le montre ici, c'est David. C'est David, cet homme de Dieu qui, qui, qui crie de tout son cœur et qui montre effectivement l'état dans lequel il peut se trouver, effectivement, parce qu'il crie et, et, et il exprime aussi la profondeur de ce que lui, il ressent au-dedans de lui. C'était un homme comme vous et moi, frère. Quand nous lisons ces choses, nous devons réaliser qu'en réalité, c'était vraiment des hommes comme vous et moi qui ont eu aussi des situations aussi difficiles et problématiques. Parce que regardez comment David a eu à pouvoir souffrir sans avoir rien fait à Saül. Sans avoir même fait quelque chose de mal ou de mauvais. Non! Cet homme, si c'était déchaîné, s'acharné à pouvoir le poursuivre, le faire souffrir partout où il passait. Vous savez, quand quelqu'un regardait la manière dont ça a eu, malgré que Dieu l'avait rejeté, et qu'il était là toujours avec l'armée qui le suivait, et qu'il pouvait voir effectivement David, dit, mais est-ce que vraiment Dieu est avec David Mais certainement, Dieu était avec David, lui donc, ce si était sur David. Amen. Oui, ce serait certain, mon frère et ma soeur. Mais regardez comment il était pour chasser, effectivement comment les choses se passaient, qu'est-ce que Dieu voulait démontrer. La Bible nous fait savoir que toutes choses concourent pour le bien de ce qui est Dieu, c'est-à-dire que toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre marche avec Dieu, quand nous aimons Dieu, quand Dieu nous a choisis, cela est tellement pour notre bienfait, effectivement, parce que Dieu nous taille, Dieu nous forme. C'est toujours difficile de pouvoir vivre, de pouvoir apprécier ça. Mais par cela, Dieu nous instruit. Donc, c'était un homme comme vous et moi. Dieu aussi a connu, effectivement, aussi des situations tellement difficiles dans sa propre vie. C'est pas quelqu'un qui n'avait pas d'expérience dans les choses, effectivement. Souffrir, il a souffert, pour chasser, et il a été poussassé, haï, il a été haï. Donc, il est passé par des choses aussi difficiles. On vous direz, oui, mais. ça, peut-être, c'était dans les bonnes conditions, ainsi de suite. Mais, si vous remarquez très bien, frère, Saint, quand est-ce que cet homme ici a eu à pouvoir réellement aussi être en contact avec Dieu? Était-ce ce au moment où Samuel est venu dans la maison de ses parents pour pouvoir chercher la personne qui devait être roi, comme roi pour, la, pour, la, pour, en fait le, pour Israël, effectivement? Ou bien avait-il été réellement aussi dans la présence du Seigneur avant tout ce temps-là? Si vous vous souvenez très bien, frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, je pense que dans le livre de Samuel, regardez cela, nous pouvons lire avec vous. Je crois que c'est un du Samuel, je pense, je pense que c'est cela. Un ramexal, je crois que c'est cela, oui. Et c'est ceci, oui, c'est cela, je pense que c'est quelque part, effectivement, ici là. Ah, c'est Samuel au chapitre 13. 1 hein, Samuel chapitre 13. Nous lisons ici. Verset 8, nous voyons un peu plus de verset 8, mais vous comprendrez effectivement que ce que Samuel lui avait dit. 1 hein, Samuel 13, verset 8, il dit. Il attendit donc sept jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors, Samuel dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici donc Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer, Saül dit Mais qu'as tu fait Vous vous souvenez, non? Il lui avait dit d'attendre. Il dit Mais qu'as tu fait Saül répondit Mais lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que le Philistin était assemblé à Micmac, je me suis dit le Philistin va descendre contre moi à Guitar et je n'ai pas imploré l'éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi à l'insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Oui. On verrait, ma soeur, ce si ne sont pas, mais que Dieu nous accorde vraiment la grâce de mes frères. Oui. Il faut que l'on soit toujours très attentif à ce que Dieu dit. Oui. Ce n'est pas ce que vous pensez faire pour Dieu qui va être grillé par c'est ce que Dieu ne pensait jamais, jamais, que le Seigneur va vous comprendre, vous. Lui, il comprend simplement une chose. C'est ce que lui, il dit. Amen. Il avait été dit clairement, mais je viendrai quand tu arriveras là-bas. Attends-moi, je veux venir. Et c'est lui qui devait donc faire ce qui était nécessaire. Alors ah oui, il s'est empressé de pouvoir faire cela. Alors je comprends, dit, mais Samuel dit à Samuel, mais... tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'éternel aurait affermi tout toujours ton règne sur Israël. Vous mm -hmm. savez cela mm -hmm. L'éternel s'est choisi. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, depuis même le début que cet homme a été choisi, le premier moment, effectivement, Dieu dit effectivement, parce que qu'ayant vu comment il a fini, vous savez, le Seigneur s'est choisi un homme. C'est dans son cœur. Avez-vous remarqué après combien de temps, David... Oui pu être loin par, par sa mère, si vous voyez bien, c'est chapitre, au chapitre 13, 14, et puis 15, 14, effectivement, 15, et puis on arrive au chapitre 16. Donc c'était des moments qui sont passés, des périodes, qui sont découlées, effectivement. Prêtez attention, mon frère et ma soeur. Donc ce qui veut dire que ce jeune homme ici, dans sa jeunesse aussi, dans son état, il aimait toujours Dieu, et là où il était, effectivement, comme notre frère. L'année, effectivement, tout à l'heure, effectivement, avec Marc de Chien, qui un fait l'événement là, pour y pas être oublié, effectivement, mais ça il s'accrochait à ce que Dieu voulait qu'il puisse faire. Et il avait aussi, aussi rendu ce, ce qu'il avait mis comme complot, qu'il y avait des ce complot, effectivement, là, qui était euh, formaté contre le roi, Et il a été écrit dans le livre là-bas pour avoir il avait oublié ça. Et Dieu n'oublie jamais rien. Amen. Et ce jeune homme était là, effectivement, dans sa famille, il avait, il faisait des expériences avec Dieu. C'est cela que chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, le Seigneur nous parle en nous disant qu'il est toujours absolument nécessaire que chaque véritable fils et fille de Dieu ait une expérience avec son Dieu. Qu'il puisse avoir un contact avec Dieu. Si on a un contact avec Dieu, on a une expérience avec son Dieu, quelque chose doit s'être passé dans notre âme et dans notre vie. La chose qui fait de toi que tu es vraiment un croyant. C'est parce que quelque part, un jour, tu l'as rencontré. Amen. Et tu as réalisé qu'il était réellement vivant. Amen. Aussi longtemps, mon frère, que tu n'as pas encore expérimenté, rencontré, c'est encore une croyance de surface. Hum. Un homme est véritablement converti. Lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est une rencontre qui fait de toi que tu es certain. Là, ça ne peut pas tromper. Frère. Aussi longtemps que tu n'as pas encore là, tu es en train de quelqu'un qui est encore en train de tâtonner et d'aller quelque part. Est-ce que je peux croire? Est-ce que c'est possible? Est -ce est possible? Oui, je crois, je crois, mais il n'y a pas de précédent. Mais lorsque la chose certaine est descendue au plus profond de toi, oh là là. C'est ah. sûr et certain comme Pierre en ce temps-là, il avait entendu certainement ses vrais même, quand il dit tu étais avec ce Jésus. Il dit non, non, non, je ne le connais pas. Il m'a dit, quand tu seras converti, oui. tu as fermé tes frères. Ah. Et quand vous dites, mais, mais je suis en vous même, c'est en vous même. Pouvons nous ne pas parler. Mais c'est Jésus que nous avons été avec. Nous l'avons mangé avec. Il a marché avec nous. On l'a vu. Il nous a enseigné des choses que nous avons vues. Nous avons entendu. On l'a vu. Et on a touché. Maintenant, ces choses sont devenues réelles à nous. Comment nier cela Voilà la véritable foi, mon frère et ma soeur. C'est sûr et certain. ça. On est certain de ces choses parce que quelque chose nous a réellement touché. Si ces choses ne s'étaient jamais passées. Vous savez, le Saint-Esprit vient, vous savez, il ne vient que là où il y a quelque chose qui est placé au dedans. Vous savez cela? Il vient vivifier, il vient donner encore davantage la vie à la chose véritable. Il est placé là-dedans. Vous pouvez réaliser que c'est jeunes hommes, dans ces expériences qu'il avait avec Dieu dans son coin, oui, vous savez, Saïd oui. n'en savait rien, il connaissait absolument rien. Il, il aimait être régné, adoré par les, le peuple d'Israël, comme on en voulu effectivement. Mais lui, ce jeune homme, était là, dans ce coin-là. Dieu savait, il connaissait, son âme était attachée aux choses de Dieu. Il ne s'occupait pas de ce qu'on pouvait dire de lui. Même s'il était méprisé par ses frères ou par cela, l'important était qu'il avait une nation. Et le Dieu des cieux, le Dieu de ses pères, le connaissait. Amen. Mmh, que Dieu te bénisse. Il, il, il s'avait petit le jour où il s'est élu de Fargolia, où tout le monde tremblait, vous savez que quand David, petit comme cela? Votre attention, s'il vous plaît. Observant cet homme ici et Goliath, effectivement, qui était tellement si géant. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand on regarde déjà un homme comme cela, il était impressionnant. Il secoue même ton cœur à toi. Tu es tout tremblant parce qu'il dit, mais ici, même selon la logique qu'on regarde, avec la proportion des tailles, lui aussi, géant comme ça parce que la lance qu'il avait, avec les yeux, comme un gars, effectivement, et l'homme tremblait, effectivement. Mais quand David s'est tenu devant cet homme-là, il n'a pas regardé la taille de cet homme. Quelque chose s'est passé au-dedans de lui. Il s'est souvenu. Il, dit, Il est Dieu que je sais. Loire à Dieu. C'est Dieu que moi je sais. Non, mais ça c'est une masse. Amen. Je veux plus grand que cela. Amen. Quand j'étais dans le prof le plus bas, c'est Dieu venu me faire sortir. Aujourd'hui je suis malade. Je sais qu'il m'est guéri là. Amen. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'ai expérimenté, Amen. il ne m'a jamais abandonné. Alléluia! Ce n'est pas aujourd'hui qu'il m'abandonnera. Parce que si vous voulez m'abandonner, les lions m'auraient mangé, l'ours m'aurait tué. Il est droit, combien Aujourd'hui même, Amen. je viens en toi. Amen. Au nom de l'éternel mon Dieu, Amen. mon Dieu à moi que j'aime. Mon Dieu à moi que je connais. Amen. Il n'est pas un étranger pour moi. Il est un Dieu que je connais. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, mon nom. Amen. bénis l'éternel. Et n'oublions aucun de ce qui a fait. Je sais une chose. Il est celui qui agit Amen. pour moi. Amen. Il est c'est lui qui te fait rajeunir comme l'air. Lorsqu'un souffrance revient, il est celui qui te donne la vie. Mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas du cinéma. C'est Thomas Summaté, son Dieu vivant. C'est pourquoi dans chaque épreuve, il savait une chose. Je sais Amen. en qui j'ai Amen. Amen. Oui, c'est pourquoi vous même observez, frère. Vous savez, c'est nécessaire pour l'amour de Dieu. Que nous puissions réaliser, frère, que nous ne sommes pas dans, dans un rassemblement des gens qui veulent faire une association. Il n'y a pas d'association des hommes ici. Il y a simplement le peuple a Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église. Nous voulons que ça soit l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu qui place et qui nous aide. Ici, je ne suis pas votre chef. Nous avons un seul chef, le Seigneur. Amen. Amen. C'est lui notre tête, frère. C'est lui que moi, je le supplie. Oui. Des fois, nous accordons la grâce de marcher avec lui. Amen. Parce que moi, où je dois vous conduire, oui. c'est lui qui conduit. Amen. Amen. Ah oui, frère. Oui. Où est-ce que Moïse a conduit le peuple d'Israël oui. Il ne connaissait même pas le chemin. Oui. Il fallait que la colonne de feu soit. Amen. Amen. Vous n'avez encore rien saisi. C est, c est, c est, vous n'avez encore rien saisi, frère, ça, de ce que Dieu fait dans cet endroit et au travers de et vous aussi, ce que Dieu est dans les voies. Vous n'avez encore rien saisi. C'est sûr et certain et c'est vrai, frère. Vous savez, même en Israël, quand le maître était là, vous savez, les gens disaient, est-ce bien lui ou ce n'est pas lui? C'est vrai ou pas? Mais... Une femme de Syro, de, de, de la Syrie Phénicienne, effectivement comme on appelle la Syrie Phénicienne, de contrées lointaines, de contrées lointaines, qui tâchent chez ailes pour venir en Syrie. Il dit moi, oh, il il dit, fils de David, fils de David, aie pitié de moi, Ayez pitié de moi, loin qu'il venait. Pourquoi donc Pourquoi donc Parce que elle reconnaît ce que le Dieu d'Israël faisait, effectivement, au milieu de son peuple. Vous avez déjà remarqué, frère, ça? Vous savez, d'où il naquit le Seigneur? C'est à Bethléem. N'est-ce pas vrai? Si... Une contrée qui était là, mais à quel endroit Elle naquit effectivement, mais dans, dans une étable, un lieu où les animaux pouvaient être Ils étaient là-dedans. C'est là où elle l'a en réalité. Hum. Mais vous avez remarqué, précieux frères et ouvre un peu vos oreilles, vos yeux. Hein? <rire> si il y a un endroit qui est connu de par le monde entier... Hum jusque dans le fin fond de la forêt c'est bien Bethlehem et Frada. pourquoi parce que là il s'est passé un événement mais donc il était témoin un homme et une femme et les bergers seulement mais aujourd'hui frère le monde entier est au courant de cela est-ce que parce que l'osinaki là-bas il y avait une grande chaîne de télévision pour diffuser l'événement de par le monde? Quand Dieu fait quelque chose, c'est lui-même qui s'essaie de pouvoir répandre ce que lui il fait. Il a toujours fait des choses dans la simplicité. Mais ces choses qui sont tellement grandes à ses yeux, alors que ceux qui habitent même dans les quartiers, dans les environs, ne voient rien, ne comprennent rien. Et l'événement-là, tellement si grand, que dans les autres contrées, la nouvelle de Bethléem est arrivée. Jusqu'à ce jour, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem Parce que c'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre dans cela, et c'est Dieu lui-même qui en prend réellement aussi. En main. Et c'est comme cela qu'était avec aussi David en ce temps-là. David s'occupait réellement de ce que Dieu voulait qu'il puisse arriver à pouvoir s'occuper. C'est la même chose avec chacun de vous tous. Vous tous qui êtes fils et filles de Dieu. Ne faites jamais quelque chose. Parce que vous vous sentez obligé de le faire. Ce ne sera jamais. Une prédiction pour vous. Bon. Ne faites pas. Oui, je fais maintenant. J'ai apporté un grand ventilateur à l'assemblée parce que on voit souvent que les frères ils, ils transpirent. J'ai mis trois mois après. Vous savez. c'est le est ventilateur qui à l'assemblée là. C'est ventilateur là. C'est ventilateur. C'est moi d'ailleurs qui l'ai apporté. Il aurait mieux valu pour vous de ne pas apporter ces ventilateurs. D'utiliser votre argent pour je sais pas moi quoi. Parce que à cause de cela, serait sera une malédiction pour vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Nous faisons et nous vivons, vous vous souvenez encore dans le Saint des Écritures, pour que... Euh, J'ai dit ce matin, nous allons rester un tout petit peu. Si les uns sont fatigués, ils peuvent partir. Ceux qui veulent rester, qu'ils restent. Je l'ai dit encore. Si les uns sont fatigués, ils peuvent partir. Ceux qui veulent rester, ils restent. On se laissera conduire jusqu'à ce que les Seigneurs disent, mais non. Hein? alors, regardez très bien dans le saint Écritures, Vous savez, quand on veut regarder des films à la télévision, même pendant 8 heures, on est assis. Hein? C'est vrai, frère, on a été trop, on verra, oui, qu'il faut qu'il parte. Non, vous devez... Vous savez, nous devons maintenant donner du temps au Seigneur. Amen. Amen. C'est sûr et certain, frère. Alors, remarquez très bien, la Bible nous fait savoir que tous ceux qui reçurent sa parole, hein, ils étaient tous dans la joie. Et, il dit, mais ils amenaient tout ensemble, et ils étaient qu'un seul cœur, une même âme. Et ils vendaient leur propriétés, sans que Paul, sans que Pierre leur ait dit allez vendre, venez amener parce qu'il nous manque. Non. Le Saint-Esprit, lui, touchant le cœur, ramenant effectivement les gens à comprendre effectivement ce qu'ils ont. On dit, mais si moi j'ai beaucoup, j'ai quand même, j'ai dit, mais pour l'œuvre de Dieu, il faut quand même que je puisse arriver à pouvoir apporter quand même cela. Et ils ont été, ils en avaient plusieurs, ils ont vendu effectivement. Et puis, José, je crois que c'est une autre qui s'appelle, qui était surnommée par la parabole je ne sais pas comment s'appelle effectivement, mais il a vendu sa propriété aussi, tout son cœur, il vint avec l'argent, il en apportait effectivement pour que cela soit fait. Dans son cœur, ce n'était pas que je vends sa, ma propriété, je dépose l'argent, et puis, vous savez, j'ai, hein, moi, quand Paul, Paul, mes pieds, de peu près, j'avais déposé, hein, j'ai vendu effectivement tout ce que j'avais comme propriété. Non, oh, c'était pas ça dans sa pensée. Il s'est ça cela parce que c'était l'amour de la dans son cœur, dans son âme. Mais quand il est arrivé un moment où Ananias et Saphira aussi, ils sont allés, ils ont vendu effectivement leur champ. J'ai dit, mais puisque les autres l'ont fait, je veux aussi le faire, ils avaient des mauvaises intentions dans le cœur. C'est pour que vous compreniez, frères et sœurs, ne faites pas quelque chose. Parce que vous, vous sentez obligé ou que pour que plus tard, on puisse dire oui, j'avais fait, et voilà, la climatisation là, c'est quand même, et puis vous avez fait, qu'est-ce que le frère peut me dire, les tapis là, je suis cotisé, moi, si vous voulez, alors donnez-moi le montant de mes cotisations, je fais le mètre carré, je coupe la partie, je te le donne, Parce ah, que si tu as cotisé, il faut que je, puisque aussi longtemps que ça dans ton cœur, si je là-dedans, je ne serai pas béni. Parce que ton cœur, oui, il marche sur l'état de je suis quand même cotisé. C'est ça, peux pas celui-ci, par l'amour je suis. J'ai pris que Dieu m'aide, hein. ça sert vraiment que Dieu nous a pour la grâce. Tu mm. es cotisé, je te ai l'argent, effectivement. Ça ne pourrait jamais être une liçon, ni pour la personne, mm. ni pour toi-même. Mm. Après, là, hein. Quand les affaires sont venus, bon, on va les faire aussi comme les autres. La mort les a tendu. Est-ce cette manière que ça t'a vraiment tenter dans ton cœur pour réellement vraiment tromper Dieu dit, mais, mais ces chants étaient à toi, cet argent est à vous. Ce que vous avez, vous, c'est à vous. Dieu ne vous oblige en rien. Et c'est ainsi que ce jeune homme, dans tout son corps, il, il s'est accroché à Dieu, il était sincèrement aimant Dieu, parce que la preuve, c'est que, pour que vous soyez sûrs que c'est la vérité. C'est David dans le psaume 110. Il dit J'aime ta loi. Il est un précepte, son précieux, c'est eux hein, qui sont mes conseillers. Il dit Mais je sais ta parole dans mon cœur. On n'obligeait pas David. Il est heureux ceux qui sont éteints dans leur voie, qui m'a appris. Il dit Comment les énormes en a-t-il pu son sentier Vous savez, non Il est Mais un dirigeant d'après ta parole. Je le cherche de tout mon cœur. Il dit, j'aime et j'aime cela, Seigneur, j'aime ta loi plus que toute autre chose sur la terre. C'est vrai ou pas? Donc, ce jeune homme était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Il s'accrochait et Dieu le voyait dans le petit chou. Vous savez, la Bible dit, mais si tu es fidèle dans le petit chaud, Dieu t'en confiera de grand Amen. Déjà, toi, frère. Dieu, tu dis, dans l'assemblée, tu vois le les bois que nous avons mis aussi, frère. Si toi tu peux chaque samedi mettre un peu de l'huile, frotter un peu là pour que le colonne soit bien. Un jour, tu vois le frère vient samedi, il fait. Et puis l'autre samedi, il y a. L'autre samedi, il y a. Mais le frère voudrait effectivement qu'on fasse un un, un, un là, donc, de un diacre. Il va être un prédicateur là-dedans. Le fonction, quoi, il va faire. déjà l'effet de frotter le bois ici. Tu n'es pas arrivé à pouvoir le faire. Quand on va t'établir effectivement, qu'est-ce que tu vas faire mm -hmm. On demande parfois des petites choses aux gens, on observe ce qu'ils sont. Mm -hmm. Le premier jour, tu vois, je, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Deuxième jour, il va, il va, il va, il va faire. Troisième jour, <rire> oh, mais j'ai eu un petit empêchement, pas de problème. Quatrième jour, oh, j'avais oublié, mais je viens de... Cinquième jour, on n'entend plus rien. Jour, si c'était un dossier, vous l'avez donné à aller trouver tous les papiers montés, montés, monter, monter, monter, il n'y a rien qui s'est fait. Pour quelle raison C'est ça la question que vous nous avez posée, en fait. Ce jeune homme, lorsqu'il était là, dans les coins les plus réguliers, Dieu l'observait. Frères et sœurs, savez-vous effectivement ce que ça veut dire être l'épouse de Christ. Prêtez attention, s'il vous plaît, frères. Hum. Vous savez, il est vraiment très facile d'aller en enfer que d'aller au ciel. Hum. Vous savez cela hum. Frère Renard, tu racontes quoi Frères, ça, vous jouez trop en ce moment Si, Il dit prêtez attention, regardez. Il est très facile de basculer, de trouver en enfer d'aller au ciel. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, mais et, et C'est la Bible, non? Large et spacieux. Vous connaissez la différence, non? Amen. Plus facile ce chemin, mais plus difficile ce celui-ci. Très mmh. Le chemin qui conduit au ciel. Alors il faut vraiment <coughs> faire très attention. Dieu ne pourra jamais être votre copain. <coughs> Mais quelqu'un avec qui vous pouvez vous jouer et dire, je fais ça, je sais que je vais aller au ciel. Non, en fait, réellement, c'est comme, comme une femme qui est dans un mariage, elle doit faire attention. Vous suivez cela? Bien sûr. Parce que chaque femme, dans son lieu de mariage, elle doit se conformer à ce que l'Écriture lui dit. C'est vrai ou pas? Quand une femme prend autorité et désobéissante, elle n'est pas une bonne femme. Je veux le mariage et notre famille connaissait, nous voulons le mariage. Dieu voit que vous n'êtes pas encore précis déjà. Aujourd'hui, on vous dit, mais ça fait ça, ça fait ça. Vous montez mal la main. C'est vrai, hein? vous savez, le cœur, quand il commence à battre, effectivement, surtout quand il commence à aimer, vous savez, c'est comme si on a mis du béton masqué sur l'ail, il, il ne voit plus rien du tout, et marqué là-bas, c'est fini. Mais sachez une chose que quand vous vous mariez, vous allez vous découvrir l'un l'autre. Le caractère que vous avez, ça va sortir. Pendant les fiançailles, tout le monde est comme du miel. Ça va, ils appellent, oh, je t'aime pas, pas possible, je dors plus sans penser à toi. C'est très bien ça. C'est très bien. Quand il est loin, le cœur est cœur, vous savez, le coeur, il est loin du cœur, près, de près des yeux, alors on chante des balades. Mais quand il va venir près du cœur, Dieu voudra loin des yeux. C'est vrai ça. On a ça. Vous savez, les gens ne comprennent pas, mais Dieu sait quand il nous parle. C'est l'amour de Dieu à notre endroit. C'est la vérité. Mm. David, de loin, il était dans ce contre là et Dieu savait. David ne savait pas, mon frère. Parce que quand il est dans ce psaume, si nous avions le temps, fait de demeurer dans ce psaume, d'ailleurs, il pouvait voir Christ. Vous allez voir cet tendus là David ne le savait pas. Qu'un jour, David, il ne faisait pas en servant Dieu pour être un roi. Non Ce n'était même pas dans sa pension de subconscient. Il servait Dieu parce qu'il était, il aimait son Dieu. Dieu attend que. Ce que Dieu attend de vous, de tout un chacun d'aimer, c'est de pouvoir l'aimer. Dieu aime être aimé. C'est vrai, non? Dans le bon comme le mauvais jour, dans les circonstances aussi mauvaises, étant ainsi dans son assemblée, on prend plaisir à, à Dieu. Pas en pensant casserole, en pensant marché, en pensant ceci. Non, on est là du Seigneur, si casserole brûle, que ça brûle. Si le marché va se fermer, qui se ferme. Mm. Mais là, j'ai besoin de pouvoir réellement aussi t'entendre. Je vais prendre plaisir. Il y a une part qui me convient. Mm. Qui me concerne moi, alors, Seigneur, j'ai besoin. Mm. Comme ça, que David était en fait. La tâche qu'il avait pour le troupeau de son père. Oh, parce qu'on veut même voir que. Quand Samuel a été envoyé dans cette maison Souvenez-vous déjà, chapitre 13, Dieu dit, mm. il dit, par me dit mais Dieu s'est choisi un homme mm. selon son cœur. Mm. Dans mm. Dieu a travaillé, travaillé, travaillé. Mm. Mon frère et ma soeur, que toi-même, l'homme aussi, de certaine manière, tu veux aussi te marier, effectivement, tu as un caractère d'un chien. Parce que ce que toi tu cherches, c'est d'avoir une fille de Dieu. Dans ta maison. C'est vrai ou pas? Est-ce Est que tu comprends que je veux une fille de Dieu? Pas une fille du monde, mais une fille de Dieu. Donc, cet enfant-là a un père. Votre attention, ce père là, c'est qui? Mais c'est Dieu. Tu as même une fille de Dieu dans ta maison. et se comporte comme une fille de Dieu, mais toi tu te comportes comme un chien à son endroit. Son père va danser pour toi. Non, mon frère. Mm -hmm. Dieu doit t'inscrire aussi. Parce que le mariage n'est pas oui, elle est belle, je ne sais pas moi, comme tu l'as décrit. C'est normal, ça travaille. Mais ce n'est pas ça en fait le mariage. Le mariage, c'est la responsabilité que vous portez sur la personne. Amen. Quand il quitte qu'il a de son père et sa mère derrière ta femme, toi tu prends la place du père. Tu deviens tout pour elle n'est-ce pas N'est-ce oui. pas vrai oui. Alors quand tu prends cette place, tu dois savoir comment un homme doit arriver à pouvoir agir aussi à l'endroit de sa propre femme. Et quelle manière, effectivement, quelle responsabilité atteint un homme Parce que quelle responsabilité atteint un homme Tu prends une charge, une responsabilité à l'endroit de la personne, et la personne dit mais Tout ce que je deviens maintenant, ce sera lui. Mais si toi-même, tu es incapable de pouvoir d'abord gérer le peu que tu as en tant que. C'est difficile de gérer maintenant, et toi, et aussi la femme. Ou pas? Vrai. Alors, Dieu doit travailler. Dieu doit aussi être... C'est pour ce Vous voyez, dans ce domaine-là, lorsqu'un homme ou une femme, un frère ou une soeur veut réellement se marier, ne soyez jamais pressé, même si ça brûle comment Parce que de toute façon, vous vous marierez. Mais mariez-vous dans, dans, dans, dans, dans étant en pleine conscience que celui-ci, c'est vraiment l'homme que Dieu m'a donné. Et celle-là, c'est vraiment la femme que Dieu m'a donné. C'est pourquoi l'homme et la femme doivent prier d'amour. J'entends les le, le, le, Oui, j'ai dit, je dit l'autre fois, je Les frères dit, mais j'ai dit seulement à la soeur que Vous savez, j'éprouve de l'amour pour vous, ma soeur. J'en je, éprouve vous allez dire à la soeur que vous éprouvez de l'amour, mais je ne demande pas encore la main hein? je ne demande pas vraiment la main mais... vous allez dire à la jeune soeur que j'éprouve de l'amour pour vous mais je ne demande pas la main, qu'est-ce que ça veut dire? si vous éprouvez vous lui parlez déjà ce que vous avez prié mais c'est la chose quand même. c'est vrai ou pas, vous ne soyez pas comme des nuées, mais c'est vrai ça pour aller la voir. Alors dit, quand ça commence, ça me dit, toi, commence à me dire, Seigneur, accorde-moi la chasse, est-ce que c'est toi je sais pas comment ça me passe Quand Dieu vous dit, mais voilà, c'est elle, il n'y a pas de problème. Il dit, j'allais prouvé. Maintenant, je vais te parler. Parce que Dieu m'a montré que c'est toi qui es celle que j'aime ou je lui ai C'est toujours là. C'est toi qui es celle que j'aime. Alors maintenant, moi je t'ai dit, même avant aussi prié ton Dieu. Pour qu'il te donne aussi la suite à moi, oui. si c'est lui ou pas, Si de suite. C'est toujours comme ça. Oui. Que les choses marchent effectivement dans les choses de Dieu. Alors on est tellement tranquille, tranquille, on, on attend. Si, si Dieu a déjà dit à l'homme, oui. voici celle qui est pour toi, est-ce que toi, l'homme, tu vas avoir peur Non. non. non. non. non. non. non. J'ai déjà dit, moi j'ai d'autres tranquille. Amen. Dieu Amen. Amen. C'est tout. Mm. Est-ce que Dieu va lui dire, si c'est Dieu qui t'a parlé, mais mm. il va lui dire que c'est mm. ce l'homme. Mm. Bon, ainsi donc, c'est un jeune homme, je dis, je vois en tout cas aujourd'hui. Mm. Ainsi donc, ce que Dieu dit, c'est un homme. Dans son coin le plus reculé, il avait tellement Dieu et il ne savait pas ce que Dieu était pour les voir penser de lui. Mm. Vous venez le martyre. Vous venez les jeudis, les dimanches, vous ne vous plaignez jamais. Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Amen. Amen. Une épouse doit être taillée à l'image de son épouse. Quand Dieu te dit, ah, frère, ah, c'était pas possible. Tu me montres déjà toi-même que tu ne veux pas de se Par Parfois, gratitude. À l'égard de quoi à l'égard de la parole. Vous avez oublié une chose, mon frère et ma soeur L'époux, c'est la parole, hein? Amen. Hors de ciseaux. Cher de sa oh, tu sais, moi je suis encore jeune, frère et frère, il faut quand même que. Ça n'a pas de problème. Tu démontres effectivement que c'est lui qui. Viens pour pouvoir chercher son épouse, celle qui doit épouser, il voit le caractère en fait. C'est un test que Dieu fait. L'enlèvement, je partirai, mais tu viens ici avec les jupes plats. L'enlèvement, je partirai. <rire> tu viens ici avec les, les blouses qui tombent ici. Tout cette partie-là, il est dehors. Mais c'est bon, c'est bien ce que vous êtes, Dieu a fait de vous comme ça. Mais nous sommes dans un lieu saint. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. Tout ça sont les choses que Dieu vous a données. Mm. Conservez-les comme Dieu mm. vous l'a donné. Mm. Mais ne nous ouvrez pas. Mm. Non seulement pour les frères, mm. mais aussi les frères. Hein. Il peut être là avec une chemise qui s'ouvre tous les poil de mm. Ça, oui. On n'a pas besoin de mm. cela. saint mm. à l'éternel. Amen. Amen. Mm. C'est nécessaire que nous comprenions que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Et que nous entrons là. Je ne crois pas qu'il Nous entrons là pour que Dieu nous aide. Parce que c'est comme dit mon Il est bien dit Mon âme bénit l'éternel. Il a expérimenté le bienfait de ses dieux. Il est tellement heureux dans, dans ses dieux, mon frère. Mmh. Et, oh, et Luna, et il est Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il mmh. est un Jésus assis, même si dehors ça tremble. C'est âme ici. Il est sûr de ses Parce que ce que ses dieux ont fait pour moi. Regardez un frère et le soeur qui me dit, dit c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Amen. Je me souviens où j'étais quand j'ai confessé. Amen. Alléluia Amen. Il m'a pardonné. S'il s'est tombé aujourd'hui, il est pourquoi d'avoir du âme, Amen. Espère en l'éternel il est cet homme à goûter les bienfaits de Dieu. Il est je connais est, est, Dieu. Sa bonté fait féroce si nous avions le temps. Il est sa bonté, de passer même l'entendement des hommes. Qu'est-ce que c'est Dieu capable de faire Regardez ceci, frère. Regardez ici. Verset 11, il dit Mais autant le ciel soit vents au-dessus de la terre, Amen. autant sa bonté est grande pour ceux qui l'aiment. Faire mesurer la distance entre fait la terre et les cieux. La Bible nous jamais. Amen. Mon frère et ma soeur, vous gens à l'Assemblée, en Dieu comme cela. C'est que quelque part de quelqu'un qui est mort. Amen. Vous n'avez pas goûté à ces dieux, mon frère. C'est pas possible. Frère, quand Dieu vous a saisi, la vie, ce qu'il a fait pour vous, même étant malade, Amen. votre âme doit danser. Amen. Amen. Amen. Il est ici il mon âme pénitérité, c'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies. Amen. Amen. Même si ma maladie m'a frappé aujourd'hui, mon âme, aujourd âme réjouis-toi. Amen. Amen. Cette âme reconnaît Amen. que Dieu est le guérisseur. Mmh. C'est pourquoi la Bible dit, oh, réjouissez-vous en tout temps. C'est une grâce que Dieu t'accorde de pouvoir être un vrai croyant, un véritable fils de Dieu qui vraiment, est conscient de ce que c'est. savez, frère, frère, on, on prend toi j'ai, je, oh, je, je suis dans le message, ça ne signifie rien du tout. Mmh. Mmh. J'écris au message, je suis l'épouse, ça ne signifie rien du tout. Dieu ne va pas vous demander la... est-ce que quand tu étais sur la terre tu as pris un message? c'est pas biblique hein? non qu'est-ce qu'il est que es écrit? car ah, Dieu a tant aimé le son message unique on a dit qu'on ton message sera sauvé, C'est comme ça? non, non. Pourquoi changez-vous les choses de Dieu Dieu nous accorde la grâce please, de réaliser ce qui est essentiel pour nous. Oh, les temps d'arriver à 13 heureux, pardonnez-moi. Mais c'est absolument nécessaire. Il est important que nous comprenions de quelle manière, quand les saint écritures nous parlent, le dans lequel ces hommes étaient la profondeur de, de l'âme, effectivement, qui reconnaît. Regardez ceci, frère. Le verset suivant, il dit ceci. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Est-ce si que vous voyez ça, non Amen. Autant l'Orient est en Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Amen. Amen. Quand aujourd'hui mon frère et ma soeur, parce que tu ne cherches pas à pouvoir pécher, c'est n'est pas dans ta pensée je veux non, mais tout un chacun de nous, nous pouvons tomber dans le péché. Et qui peut dire que je ne peux pas tomber tout le monde Les péchés, nous en succombons tous. Mais quand cela t'arrive, ton âme... Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rester dans cet état-là. Parce que Satan va dire, Ah, tu vois, je l'ai eu. Il amène tous ces 50 ans sous toi. Amen. Quand il a, je ne saurais pas, je ne saurais pas. C'est normal, tu dis, mais tu as le pouvoir. Amen. Mais quand il dit, mais Seigneur, j'ai une chose. J'ai péché contre toi, Amen. mais je reviens. Amen. Amen. Amen. Le sang est encore Amen. sur le trône. Amen. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as voté pendant 350 fois, mm. aujourd'hui encore, mm. okay. le sang sur le trône. Dieu pardonne. Vous vous souvenez de la femme adultère mm. Vous vous Amen. souvenez Amen. encore Amen. La loi l'a condamnée. Mm. C'est la vérité, hein oui, oui. Ah c'est vrai ça. Là, c'était la condamnation directe et pire, c'était la lapidation. Vous vous souvenez encore, non Quand on l'a amené, vous savez ce que le Seigneur a dit, non Vous savez ce qui s'est passé Il tourne vers la femme et dit Mais où sont donc ceux qui t'accusent Elle savait qu'elle était condamnable. Pour le regard autour d'elle, elle n'est plus belle ça. Puis voilà, le Seigneur dit Ah, ah moi non plus. Je ne t'accuse pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit Va, et ne pêche plus. Va, et ne conduis plus à avorter. Tu arrêtes là, Amen. Dieu t'a pardonné. Comme le cantine dit Va en paix. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. Ton péché Amen. est pardonné. Amen. Vous savez, quand on chante la joie, de pourquoi on est dans la joie parce que tous nous sommes des pécheurs. Quand moi je suis assis, j'entends que ton péché est pardonné. Je dis alléluia. Amen. Amen. Même si on à 150 fois, je dis alléluia. Amen. Mon péché a pardonné. Amen. est pardonné. C'est vrai. Amen. Amen. Amen. Oui. On ne peut pas dire non. Moi, on Mon péché est pardonné. Merci. Amen. C'est vrai. J'ai besoin de cela. Amen. Tous les jours, nous avons besoin d'être plus dans notre cœur, notre Père Seigneur. Peut-être que je péché sans le savoir, mais ton péché pardonne pardonné, gloire. Amen.